Dans les dernières vidéos, nous avons travaillé avec un nouveau document à partir du modèle "Bienvenue dans Word. Ce document de 8 pages peut être utilisé pour essayer les diverses fonctionnalités de Word. Mais durant l'apprentissage d'un logiciel de traitement de texte, il est souvent utile d'avoir rapidement du texte bidon à portée de main. Dans cette vidéo, nous voyons deux commandes peu connues de Word pour très facilement générer du faux texte de manière aléatoire. La première commande consiste à entrer, au début d'une ligne, la formule suivante égale RAND, R -A -N -D, parenthèse, et je ferme la parenthèse, sans espace entre les deux. J'appuie ensuite sur Entrée. Par défaut, Word génère cinq paragraphes de trois phrases chacun. Vous pouvez vous amuser à les compter si vous ne me croyez pas sur parole. J'efface tout en sélectionnant le texte avec le raccourci clavier CTRL plus A puis en appuyant sur la touche Supprimer. Maintenant, j'entre égal Rand, r a n -D, parenthèse, 2,1, fermer la parenthèse, parce que je veux générer deux paragraphes d'une phrase chacun. Lorsque j'appuie sur Entrée, je vois apparaître les deux paragraphes. Comme vous pouvez constater, chaque paragraphe ne contient qu'une seule phrase. J'en profite pour vous introduire le bouton Afficher tout. Qui permet d'afficher les marques de paragraphes. Si je l'active, vous voyez qu'il y a maintenant trois paragraphes dans mon document. Les deux que j'ai générés et le troisième qui est vide ou clignote mon point d'insertion. Les points que vous voyez entre les mots représentent les espaces. Nous y reviendrons plus tard. Si je veux générer plus de texte, je peux simplement changer les valeurs à l'intérieur des parenthèses. Par exemple, si j'entre égale rand 10, 3, fermez la parenthèse et que j'appuie sur Entrée, Word génère 10 paragraphes de 3 phrases chacun, qui m'amènent au début de la deuxième page. Je pourrais alors m'en servir pour pratiquer des techniques de mise en forme de caractères, de paragraphes et de mise en page. Si vous tentez de lire ce texte, vous vous rendrez rapidement compte qu'il n'est pas très cohérent et même que certains passages se répètent souvent c'est que le texte généré l'est à partir d'extraits de l'aide en ligne de Microsoft Word. Étant donné que le texte est en français et que nous sommes parfois portés à le lire, cela peut s'avérer assez distrayant. Word propose donc une deuxième commande pour générer du texte bidon, que l'on appelle du lorem ipsum. Je vais à nouveau tout supprimer. Ctrl-A, supprimer. Voilà. J'entre maintenant la formule égale Lorem, L-O-R-E-M, j'ouvre la parenthèse, 250,8, je ferme la parenthèse, pour générer 250 paragraphes de 8 phrases chacun, et j'appuie sur « Entrer ». Vous voyez qu'en une fraction de seconde, Word vient de générer 22 pages de Lorem Ipsum que je suis prêt à manipuler durant mon apprentissage de Word ou pour tester une mise en page. Le lorem ipsum est du faux texte qui ressemble à du latin, mais qui n'en est pas. À l'époque, ce texte était utilisé par les typographes et les designers graphiques pour donner un aperçu de la mise en page d'un document en attendant de recevoir les vrais textes de la part des rédacteurs. Il est encore très utilisé aujourd'hui, surtout dans le domaine de la publicité. Personnellement, je trouve le lorem ipsum moins distrayant que les extraits de texte en français générés avec égale rand, puisque je ne suis pas porté à les lire. N'hésitez pas à vous générer du texte bidon en français ou en lorem ipsum durant votre apprentissage de Word ainsi que pour tester la présentation et la mise en page d'un document. Vous n'avez qu'à noter et éventuellement mémoriser les deux formules « égale RAND » et « égale Lorem ».